Maxime le bonsoir, bonsoir. Je, je me présente mmh. ouais, c'est un, bah, dans, dans le jargon des délinquants sexuels, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de, de bromure naturelle hein, de, de l'amour mais hein, non c'est faux si je devais me, me définir, hein, et bien je dirais que, que je me sens un peu comme, comme un jeu de fléchette hein, qu'on aurait offert à, à Gilbert Montalier <rire> et dans la simulité, évidemment personne hein, ne, ne plante jamais rien hein, ce qui est un peu dommage Bref, je, je suis célibataire, seule comme une chienne et, et ravie de, de je vous rencontre. <laughs> Et toi... En plus ravi hein, que, que même aussi physiquement, hein, du haut de, de votre maître 64 et, et de ce petit côté fin de race hein, que vous donnez à vos origines aristocratiques, oh. et, bien, et bien de ce fait, vous êtes une sorte de mix entre la version jeune hein, de cet acteur aussi doué hein, que, que Langue de Pute, hein, qui est, qu est le sympathique Fabrice Luchini, et, et la version happy end hein, de, de ce véritable emblème hein, de, de l'amour fraternel, hein, qui est beau que ce pauvre Laurent de Julier. Hein. Et bien on a tout ça. Ce, ce petit ascendant consanguin, hein, c'est beau, c'est quand même le tous les jours hein, qu'on qu rencontre un acteur de talent hein, qui, bah, qui, bien qu'ayant réussi en 2005 hein, le, le concours du barreau de Paris, n'a hein, bah, pas hésité à, à renoncer hein, à tout espoir de, de réussite sociale hein, en se lançant dans, dans la comédie un hein, Paris sur l'avenir hein, aussi excitant que, que quasi-suicidaire, hein, qui, bien bah, cela dit, permis hein, d'être nommé au, au Molière en 2010 et en 2011 hein, dans les catégories Révélation Théâtrale Masculine et Meilleur Second Rôle. Hein, des récompenses vraiment prestigieuses hein, évidemment hein, du fait de, de votre absence aussi bien de charisme que et de wikipédia, vous vous, vous levez, là, ce n'est pas remporté. Hein, un ascendant loser hein, qui, qui dit merci, ne, ne vous a pas empêché hein, de continuer à faire vos heures d'intermittent, hein, puisque dès le 22 octobre prochain, hein, vous, vous interpréterez le, le rôle de Bonaparte hein, dans la pièce, la, le 2 octobre, pardon, dans la pièce et la conversation hein, de, de cette sorte de momie vivante hein, de, de la littérature hein, qui est le quasi centenaire et talentueux Jean d'Ormeson. Hein, un Jean d'Ormeson hein, qui vous a d'ailleurs découvert hein, en 2010 hein, dans le journal d'un curé de campagne, un hein. euh, seul en scène formidable, hein, dans lequel vous incarniez hein, un jeune prêtre hein, ravagé aussi bien par l'alcoolisme de son père que, que par un vilain cancer hein, qui le bouffe un peu. Eh hein. bien, vous savez quoi Eh bien, et bien et de certaines manières, ça, ça nous fait quasiment un point commun, en fait, hein, dans le sens où, où je sais qu'à mon petit niveau, mmh. ayant toujours été condamné à une sorte de forcé, forcé hein, par mon père, hein, qui, qui en sa qualité de CRS, hein, il reste toujours considéré, mais mais petit jeune, oui, hein, ça n'a pas... Oui, <coughs> comme métastase. Hein, C'est aussi bien pour, pour la France hein, que, que pour sa famille. Et bien, donc, je, je peux vous dire hein, que, que les soirs de défaite de l'OM hein, lorsqu'il rentrait avec 6 grammes dans une poche et 108 millimètres dans l'autre, euh, euh, malheureusement, euh, hein, aussi bien pour sa famille que, que pour la communauté à l'inde de Marignonne, croyez-moi que les chances de rémission euh, relevaient du miracle. Et on parle de, de miracle justement. Hein. Sachez que si l'ancien pelera de composter le culte en vous, n'a hein, pas peur de, de poursuivre sa recherche intérieure hein, sur un sentier aussi accidenté que d'un défriché Eh bien j'aimerais autant vous dire Que la je de l'amour qui est absolument ravie De vivre enfin une bonne apparition Dans sa grotte sacrée Si vous voyez ce que j'ai Sur cette petite confidence Je vous laisse réfléchir à ma proposition Sachez qu'après l'émission Eh bien j'ai attenté ma chance du côté de Munich Où la fête de la bière me en plein Depuis quelques jours maintenant Donc je suis comme moi La canette de l'amour Le quinceau souhait finalement Salut, bonne se en fin d'écapsuler, comme on dit. <rire> N'hésitez pas à me rejoindre. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce sur le move.